Et du tout le monde des gars, on, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur euh, Arsenal. Bah du coup c'est parti. Ah aussi, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, voilà. Et commentez si vous voulez. Ça me rapporte, je rigole. Bon vas-y, on y va. C'est plus j'ai pas joué à ce jeu en plus. Je sais même pas si je vais réussir. Bah <rire> eh C'est moi la team tu... oh, leader! Good shot, mate! You got his head! une tête! Hop! Alors ça, par contre, ça va faire des miracles! Hop! Oh. Non! Eh, C'est difficile! Oh lui ils mon préféré. Est caché. Il est parti se cacher Donc on va tout ce que je vais faire. Partir par là. tour comme ça. Hop, hop. Oh voilà J'ai esquivé une balle bah, euh... et hey, j'espère que le carré, euh, j'espère je, que vous aimez bien le carré. Je l'ai fait comme ça. Ça m'a pas pour euh, paru long, mais j'étais comme ça. Avec la pensée. Et oui, j'ai des bras dans la tête. Oh, je rigole. Non! Pas grave, voilà, je suis toujours un leader. C'est le troisième Allez. Non Non J'aime bien mon carré pour voilà, la <tousse> webcam. Wow, wow. C'est un titre <rire> ah, je rigole hey. On veut meurs meurs yes oh, on une tête une magnifique tête wesh non non non non c'est un cheater, c'est un cheater il, il il a utilisé un hack Hop, au tu et lieu le magnifique bah bien sûr c'est magnifique Allez, je sais pas comment je fais, c'est aussi classe que ça. Ah, voici Yurika qui arrive. Il a mis de la musique ou... Il a mis de la musique, c'est comment Allo Yurika Yurika Allo Ou allo ouais nous sommes en vidéo. Ok, ok. Vas-y, est-ce que oh, tu peux compliqué. me rejoindre sur Arsenal, s'il te plaît Ah, pour quoi faire Bah là, je suis dessus, là, je suis en train de Ah, ouais, je suis trop nul là, Arsenal. C'est pas grave, vas-y Bah, tu, tu peux regarder les serveurs privés, c'est combien Ne vous inquiétez pas, hein, les serveurs privés, on en a, on a, on en a, on en a toujours besoin. Par contre, si c'est des robux, j'achète pas. Mais hein. c'est mon skin, il est beau. Pourquoi tu veux faire un avion Vas-y, si tu veux. Vas-y, on va faire Mais... un avion. Je vais t'allumer. Les gars, je vous laisse comme ça. Bah Vas-y. Je vais t'allumer. Je suis trop fort. Toi. Ah bah non, c'est sans, sans un euh, truc. C'est sans robux. Et en fait, euh, j'ai reçu les Robux que les Robux que tu m'avais passé. Ouais, ok. Ouais, ah, on joue à quoi là Bah, au jeu que j'avais dit. J'ai même pas joué. Moi. Non, non, non, on va jouer à un autre truc. Pourquoi à Un jeu, on n'a même pas joué. Bah ouais, le jeu où on a dit bah j'ai même pas joué. J'ai jamais joué. Ouais, mais non, mais il... les serveurs privé. Ah. Il coûte trop cher, il... c'est à 100. Du coup, tu veux jouer à quoi Un jeu d'armes. vous inquiétez pas les gens, on va trouver une solution pour trouver un bon truc. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh... Un jeu, wesh. il y a aucun jeu dedans bah attends bah on va jouer à The Survive c'est quoi tu connais pas The survie attends même c'est le truc d'horreur là avec le PC ah ouais non c'est que je connais ok les gens euh, je, vous... je vais vous mettre sur sur euh, l'écran du game la game quoi Hey, hey, attends attends on met on met on met des beaux genre on met des mauvaises réponses voilà vas-y vas-y on met des mauvaises réponses ok yes ça commence à bugger. oh on fait vite je peux quoi les deux J'ai démarré le sondage, yes. Ok. Et attends, on met que des nos, hein. On met, On met que des notes. T'es prêt Ok. okay. Voilà, bon. Moi, je me fais des noms. pour l'instant. Vas-y moi j'attends. Non. <rire> non. <rire> eh, les gens c'est trop facile moi mais que des noms. Un peu s'il dit good. Non. Non. Good. Oh ouais Ah oui oui euh, non. Je vais pas dire un truc euh, méchant. Non. Quoi oh anyway ok ok là je crois qu'il est parti non. <rire> ah suis pas sûr <rire> euh bah non non oui. elle eh, part de ma chambre part de ma chambre c'est bon, j'ai peur. J'ai peur qu'en fait ici il y a des yeux là. Je peux faire la porte non. Ok. Non. Non. Non. j'ai peur qu'il y a des yeux bien euh, deux yeux blancs là qui est là, là, j'ai peur Et je non. oh, punaise, a les yeux blancs oh, oh, oh c'est bien ce que j'ai dit ça va, frérot ça va bien ça, va, ça Il a disparu. Ah, je vais me coucher là-bas un peu il y a quelqu'un wilson no. on va le réussir ce soir yes je pas peur de toi Oui, je suis sûr. Et faut répondre quelles questions pour être qualifié Je sais pas. Vas-y. Là, je vais répondre à toutes les questions. Bien pour pouvoir être qualifié. Correct. Miko ça. Et on fait un truc, le premier être qualifié, je suis pas caméras. qualifié, mais comment ça, je suis pas qualifié à ah, toi aussi. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est ma chambre, je reste ici. Y a une chaise ici, c'est le cas si je pars là-bas. Demain, il est arrivé juste devant moi. Il est arrivé juste devant moi. Oh. Attendez. Normalement, comme ça, vous allez me voir. Ah bah non, comme ça. Ok, je vais vous mettre comme ça. Et on va jouer en ligne à, à Boxing Beta. You, Yurika Quoi Est-ce que tu es chaud On joue à Boxing Beta, tous les deux. Vas-y, attends, je finis. Vas-y, je passe en tour 5 <t> nous <'en> Le jeu arrive, vous inquiétez pas. Si c'est comme ça, c'est normal. Le jeu, il arrive. On dirait que je suis en live. <rire> là, normalement, là, c'est le jeu. Ok, je suis sur le jeu. Je, je, je vais vous montrer mes méthodes que je sais faire. Ah, bah, bah, bah. Ah, bah, bah, bah, bah papa ok papa papa papa papa T as, t as, t as, t as. Ensuite, l'autre là-bas. On, on va arrêter, je vais enlever ça, là, ça m'énerve. Non, je ne veux pas. Alors ça, par contre, suis trop fort. Parle. Allez, démarre. c'est bon oh, attends ça fait quoi si on monte en haut Ah ouais, on peut faire des fights ici stylé je sais jamais monté en haut vas-y euh, Yurika tu viens bah attends je suis venu et t'en veux pas de ton vétu dans les ouais. dents dans les dents, parce est dans Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh, ça crache, oh là là, j'en ai marre, pas, pas, pas. Les gars, je suis désolé, ça crache. Voilà. Tu veux jouer à quoi déjà Boxing bêta. ça fait mal. Mmh. Hey Yuria. Ouais. Tu peux dire à ton cousin de partir. Enfin ton frère du coup. Mais qu'on est en vidéo. Ouais c'est moi bon, c'est moi. Bon. Ok vas-y. Oui euh, les gens c'était son frère. C'est mon cousin aussi, hein, Yorika. Ok. Vas-y, moi, je t'attends dessus. Mais... oh, Tu viens Ouais, ouais, j'arrive. Yurika, voilà. Oh non. Mais là, moi, j'ai du bon melon bien sucré, là. Mmh. Du quoi Un bon melon. Aïe. Oui. Eh, hey, mais toi ton... et ton frère vont manger la bouche ouverte, hein? Non? Moi, je mange la bouche fermée. Et... et lui, il mange la bouche ouverte. Ouais. Je pas manger, ça veut dire. Oh, ah ouais, c'est mon là. Euh, je résiste tes stats ou pas? Non, non, non, non, non, non. <rire> non, mais s'il te plaît, fais-le pas. Pourquoi? Parce qu'après, ça va sauvegarder dans tous les jeux en public ça va sauvegarder et je vais tout perdre même mon argent et tout que j'avais gagné et crois pas les trucs là, que j'ai payés avec, avec les robux je vais pas les récupérer hein. moi tu vas rien perdre je vais perdre des trucs j'ai pas dit je vais pas tout perdre j'ai dit je vais, je vais perdre des trucs et ce moment tu ligas, parlais, ben j'ai. J'ai mis. Euh, reset start sur toi. Mais pourquoi ça a rien fait Attends, attends, je vais laisser sur Vas moi. Vas-y, tu. Je... Oui, non, pas. Wesh, non. Attends, ouais. viens. Bah, bah, bah. À tous les boxeurs du monde, regardez comment je me bats. Même sur un jeu, personne ne peut me battre. Tu viens Ouais. Ok. Alors, on est tous les deux sur clavier sur rien. Donc, je sais pas qui va battre l'autre. Gauche. Pourquoi je peux pas te mettre des dégâts Voici, <rire> j'esquive. Bah, non. Vas-y, attends, mets, mets des dégâts. Oh, tu peux pas Oui, j'attends, attends, attends, attends c'est quoi ça? Ah, mais attends! Mais tu peux appuyer sur espace? Ouais. Vas-y, essaye de me frapper maintenant. Bah, il faut que je te le tue, peut-être. Attends. vas-y tu m'as tu m'as ouais. non je suis ah ouais, quand même oh attends j'ai des attends attends j'ai des emotes. hey hey <rire> Ok, vas-y. Bah je sais pas, il y a un bug avec ton PC. Ça doit tu manges bien, toi Allez, allez, allez wow. mmh, mmh, mmh, mmh. Mmh, pardon bah, attends, attends Attends, attends Attends, mais tu peux, attendre. Regarde, regarde. Oh, non. Tu, tu vois mes PV, là, j'ai rien. Ouais. Bah ben, regarde. Bim. Wesh Comment t'as fait ça <rire> Non, c'est grâce aux euh, commandes, là. Non. Si, si. Non. Alors, comment t'as fait Je sais pas, c'est quand j'appuie sur C. Attends, je... Attends, retape-moi. Ouais, moi aussi. Attends, tu peux me taper maintenant, cette fois-ci Attends, attends, attends, moi, je vais quitter, je reviens, là, ça me de... c'est chiant. Wesh. Ouais. Mais... <rire> bah, deux fois, bah, bien sûr. Désolé, les gars. Euh... Bon, bah, en même temps que le jeu n'est plus, repos... j'ai un truc à vous dire. Les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, euh, partagez, commentez, voilà, vous faites ce que vous voulez, et c'est ciao